Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 2 août pour la semaine du lundi 2 août. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel il y a, et puis à la, fin, à la fin, je vous ferai un petit truc comme j'aime le faire sur Jupiter. Jupiter, c'est notre approche positive des situations. Pour certains, c'est le, comme moi en tout cas, c'est un fort indice sur ce que j'appelle le facteur chance. Le facteur chance, on y, on y viendra, c'est un état d'esprit, c'est une capacité à construire, à voir large, à être dans les clous. Euh, je vous en parle à la fin. Bref, globalement, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine, durant cette semaine qui démarre le lundi 2 août Soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité est actuellement en Lion. Il démarre la semaine à 10 degrés du Lion. Il amorce donc le deuxième décan. Hein, le 2 août démarre le deuxième décan chez le Lion cette année. Hein, ça varie toujours un petit peu d'une année sur l'autre. Et il apporte une force, une vitalité, une, une, une, ah, un, un dynamisme, une assurance acquis à mes signes de feu. Et puis, on va, on va tout de suite faire un binôme. Il y a dans le ciel, ce début de semaine, une conjonction. Une conjonction, qu'est-ce que c'est On regarde, le, nous, on est sur Terre, on regarde ce qui est au-dessus de nous, il y a dans le ciel, dans le même axe, à 10, entre 10 et 11 degrés, donc c'est vraiment collé, quoi. Une conjonction entre le Soleil, principe d'autorité, de lumière, de, de lucidité, de vision d'ensemble en lion, très très puissant, et qui est collé Mercure, l'intellect, le mental, la réflexion, la communication, l'aptitude à analyser, à avoir une vision d'ensemble, une vision large, une vision globale, voilà ce que crée cette association Soleil Mercure en Lyon, euh, là à l'orée du deuxième degré, euh, du deuxième décan. Bref qui gagne en matière de lucidité, de vision d'ensemble, de force, d'assurance, de confiance en soi. C'est pas mal, hein, ça, comme, comme dynamique, comme état d'esprit, comme, comme incidence, comme influence planétaire. Les gagnants, attention, il y en a cinq comme d'habitude. Les lions, parce que c'est chez vous, bon anniversaire, deuxième décan. Mes béliers, mes sagittaires, ah, vous en ce moment, ah, ah, la pêche, il hein, faut aller de l'avant, être constructif. Et puis, dans un même temps, ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile à 60 degrés en amont en aval, les rapports, ce qu'on appelle de à si, la 60 degrés sont des angles nourrissants, bienveillants, constructifs. Et en général, autant les trigones, ce qu'on appelle 120 degrés, du feu au feu, par exemple, en ce moment les planètes sont en Lion, donc forment des aspects de 120 degrés, donc très protecteurs, avec les autres signes de feu que sont mes béliers et mes sagittaires, mais ils forment aussi des aspects tout à fait stimulants, avec mes, mes deux signes qui sont à 60, des demi-trigones, la moitié de 120, 60 degrés, hein, avec mes gémeaux et mes balances. Hein, on dit un truc à connaître, que les trigones ont des visibilités à plus long terme et que les sexiles ont des portées pratiques plus rapides. C'est un pléonasme, mais ça donne l'état d'esprit d'idée l'idée. Bref, cinq gagnants au niveau de cette pêche et cinq gagnants au niveau de cette capacité à communiquer. Et ce qui est intéressant lorsqu'il y a dans le ciel une conjonction entre soleil, principe de lumière, d'autorité, etc., et mercure, principe d'intelligence, de communication, d'échange, de, de, de fluidité relationnelle, c'est qu'on devient plus, plus lucide. On fait le tri, en fait. Ça se fait naturellement. Hein. Le, tout ce qui est en lui en général, une vision d'ensemble assez rapide. Voilà ce qu'on projette sur tout le monde, sur chacun de nous en fait. Ça, c'est une chose. Après, c'est pas qu'il y a un deuxième camp, mais il y a une deuxième dynamique planétaire qui bouge, c'est les planètes qui sont en signe de Terre en ce moment. Les planètes en signe de Terre, il y en a deux. Euh, il y a euh, Vénus et Mars hein, qui sont rentrées dans le signe de la Vierge. Vénus, le monde affectif. Vénus, la capacité à être dans le, le besoin de tactile, dans ce signe de Terre bien concret, dans ce signe d'analyse, d'observation, de décortication. Et on fait du tri, on analyse, on décortique. Il y a une sorte de, de pragmatisme euh, extrêmement lucide, des pratiques, c'est le bon sens des signes de terre. Voilà, un hein, taureau, vierge, capricorne, hein, c'est un peu saint Thomas, on croit ce qu'on voit, ce qu'on touche, qu'on goûte. En ce moment, Vénus alimente cette disposition-là à être dans le concret, dans le pratique, dans l'affect, euh, dans les choses bien stables, bien <rire> sur lesquelles on a une prise pratique, concrète, encore une fois, redondant, mais c'est vraiment l'idée. Et puis, Mars, la volonté, l'action, dans ce signe de terre qui est la vierge, gagne en précision. En, en finesse, hein, souvent, les mars en vierge, voilà ce que ça va colorer pour nous tous, Donne ce qui ne sera pas toujours du luxe hein, pour euh, ce qu'on vit parfois, une volonté de faire mieux, d'être plus précis, d'être plus construit instructive, d'être plus pratique, de soigner le détail, euh, de rendre des meilleurs services, des meilleures prestations. Alors pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion de remarquer, c'est une statistique qui n'est pas formelle, mais qui est euh, la mienne, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical, souvent des chirurgiens, des gens qui aiment la précision, ont des mars en vierge. C'est intéressant de voir que cette volonté d'agir en étant au plus pointu, au plus fin, au plus précis, Polarise, concentre de l'attention sur ceux qui, qui vraiment sont à la fois dans l'envie de bien faire et dans la précision, hein, les valeurs de la Vierge en fait. Lorsqu'elles sont bien disposées, elles sont formidables dans cet esprit-là. Voilà ce que ça donne. Alors si euh, Vénus, l'amour et Mars, l'action sont actuellement en Vierge, on va privilégier les signes de Terre. Les signes de Terre, mais pas que, vous allez voir. Donc affectif et action, pour qui pour mes vierges, parce que ça se passe chez vous, mais également pour mes taureaux, et mes capricornes, toujours mes signes de terre, mes trigones. Et puis, quand les planètes sont en vierge, elles veulent du bien aussi aux deux signes qui sont en so à 60 degrés, toujours mon de sextile, en amont et en aval de la vierge, qui sont mes cancers et mes scorpions. Hein. Vous cinq, en ce moment... Au niveau de l'affect, ça passe mieux, et au niveau de la disposition être précis, pratique, concret, euh, efficace dans tout ce qu'on touche, euh, en essayant de ne pas trop être dans le détail, parce que euh, on, parfois on se perd dans le détail, on perd un temps fou, c'est terriblement chronophage d'être dans le détail, c'est une Vierge qui vous parle, donc plus on gagne euh, cette vision d'ensemble qui consiste à aller à l'essentiel, plus on est efficace en fait, tout simplement. Voilà la toile de fond de ce ciel. Mais pas que, mais pas que, hein, faut pas que j'en oublie. Euh, Je n'ai pas beaucoup parlé de mes versos, parce que effectivement, quand le Soleil et Mercure sont en Lion, ça forme une opposition avec vous. Alors une opposition, c'est pas toxique quand c'est des planètes pas trop plutôt rapides, comme c'est le cas là. Hein, c'est beaucoup plus enquiquinant quand c'est Saturne et Pluton. Hein, euh, ceux qui ont vécu l'année dernière euh, mes Capricornes, mes cancers, mes balances et mes béliers, qui avaient Saturne et Pluton, qui étaient une horreur là en Capricorne on avait bavé des ronds de chapeau, la conjonction s'est éloignée, donc on n'est on est plus sous ces configurations très lourdes qu'on a vécues en 2020. Mais il y a quand même du résiduel, et le résiduel c'est euh, les planètes qui sont euh, Saturne, qui est en Verseau, qui forme un carré, un conflit avec qu Uranus, qui appelle de la créativité, de l'indépendance, du besoin de liberté. Uranus c'est ça, actuellement il est en taureau, il est enfermé en taureau, il est bloqué, il est figé. La liberté, figée voilà, c'est comme ça, c'est ponctuel. Et puis, euh, à passer, hein, tout évolue, c'est comme ça. Et puis donc il y a un carré entre Saturne, la rigueur, le, le en Verseau, la liberté, Saturne, les restrictions euh, Verseau, la liberté et puis Uranus, le rebelle qui en ce moment est en taureau, donc étouffé les deux sont en conflit c'est pas le ciel le plus simple mais non plus c'est pas un drame, quoi, hein. tant que Pluton est pas dans le coin moi tout va bien hein, voyons toujours le côté positif, ce sont des mécaniques tout à fait ponctuelles, hein. ça évolue voilà, c'est clair euh, Jupiter donc est en verso il veut du bien à qui Il veut du bien à mes verso. il veut du bien à mes balances, il veut du bien à mes gémeaux ça tombe bien, Jupiter ça plaît de la chance quoi. la chance encore une fois c'est un point important dans la vie parce que c'est toute la manière dont on approche les situations. Donc, on l'a vu, Jupiter chance pour qui Et puis attention, Jupiter va rester dans le troisième décan des Verseaux, jusqu'en décembre, jusqu'à fin décembre, donc il va y rester une longue période, il va redescendre en Verseaux, il démarre là, il est à 29 degrés, il vient de sortir des poissons, il va rentrer en Verseaux, il va redescendre jusqu'à, de mémoire, jusqu'à 22 degrés, donc il reste jusqu'en fin d'année dans le troisième décan Verseaux, hein, il repart en marche directe le 19 octobre, en attendant, qui vont être ceux que je invite que je pousse à essayer de créer des opportunités positives et constructives. Il va y avoir ceux qui sont vraiment à la pointe à la pointe du truc. Attention, c'est les 3e décan Verseau, les 3e décan Balance, les 3e décan Gémeaux, les 3e décan Bélier et les 3e décan Sagittaire. Vous cinq, vous bénéficiez ad maxima, c'est-à-dire au maximum du potentiel de l'influence jupitérienne. Voilà, c'est dit. Hein, parce qu'il reste longtemps, euh, quand une planète reste longtemps au même endroit, elle a plus d'influence. C'est tout bête. La Lune qui accomplit son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, c'est très rapide. Une pleine Lune, une nouvelle Lune, c'est quelques heures. Hein. Quand j'ai une planète comme Jupiter qui fait son tour en 12 ans, donc il reste un signe par an, bien évidemment, euh, avec ses mouvements rétrogrades et directs, là, pendant plusieurs mois, il va rester sur une séquence extrêmement courte. Donc vous 5, il y a des projets, c'est le moment. Voilà, c'est dit. Euh, Saturne, toujours en verso, lui, il est moins, moins fun, hein, on va dire, il freine un peu, 10 degrés du verso. Euh, pas grave tout ça, hein. il veut quand même du bien, il stabilise entre premier et deuxième décan des, des signes d'air, hein. premier et deuxième décan camps verso. En ce moment, on fait du nettoyage, hein. on a besoin de retrouver une sorte de liberté quand même, hein. là c'est lourd. Et puis, deuxième, premier et deuxième décan des, des béliers, euh, c'est bon pour vous, des gémeaux, c'est bon pour vous, des balances et des sagittaires, c'est bon, hein. Saturne vous protège, vous permet de faire du tri, visualiser à long terme et d'avancer de façon bien constructive. Voilà, c'était l'idée. Euh, bon, je, je vous espérais que j'ai oublié personne. Toujours Neptune, Neptune, la sensibilité en poisson, 23 degrés. Euh, Pluton, euh, 25 degrés Capricorne. Neptune, l'inspiration, l'intuition est bon pour mes Poissons, pour mes Scorpions, pour mes cancers, mais également pour mes Capricornes et mes Taureaux. Feeling en ce moment, c'est bon. Pluton, la vision à long terme, en même temps les angoisses, un hein. troisième décan Capricorne. Il est rétrograde, il est tout seul, un peu ralenti, mais il permet de, visibil... de, de, de créer une visibilité plus fine pour des projets à très long terme, pour mes 3e, mes 3e décan surtout, Vierge, Capricorne, Taureau, et puis également Poisson et Scorpion, et puis pour tous les signes. En fait, je polarise quand je parle d'un décan, je polarise sur un décan parce que c'est une crête, mais tout le signe est concerné, il hein. faut toujours voir de façon plus large. Allez, je vais vous parler de Jupiter, j'aime bien Jupiter, euh, ayant l'ascendant euh, Sagittaire, euh, Jupiter c'est une planète qui est importante, c'est mon maître, hein. c'est le maître de mon ascendant, donc c'est tout ce qu'on projette, c'est ce vers quoi on tend de façon très très dynamique en fait. Jupiter, si on fait le tour, il y a des endroits, je vous l'avais fait dans une vidéo précédente, où il est plus ou moins heureux. Hein. On ne va pas refaire les maîtrises aujourd'hui, mais je vais vous donner juste un petit indice, comme ça. Hein, C'est une base de réflexion en fonction des doux signes lorsqu'ils tournent. Jupiter lorsqu'il est en Bélier, ça apporte une sorte d'autorité naturelle, une sorte de, de, de, de capacité à être optimiste, actif, qui est, qui est assez intéressante. Ça donne un côté assez moteur pour, pour réaliser des objectifs. En Taureau, en, dans tous les signes de feu en général, quand Jupiter va être en Bélier, en Lion ou en Sagittaire, surtout en Sagittaire, il est super heureux. Hein, il, y a, il y a cette force de vie optimisante, extériorisée, qui fait qu'on prend la vie du bon côté et on avance. Hein, c'est devant que ça se passe, on, avec la pêche, et puis on aime bien prendre de l'expansion et que ça soit visible, hein, signe de feu, c'est logique. Lorsque Jupiter est en signe de Terre, que ce soit euh, euh, en taureau, en vierge ou en capricorne, en général, on polarise davantage ces objectifs jupitériens, en quelque sorte, sur des, des réalisations pratiques, tangibles. La Terre, Jupiter, expansion, signe de Terre, pratique, concret. On aime bien concrétiser ce réalise, ce les, la, la visée de ses objectifs. C'est moins dans l'extension, c'est plus dans la concrétisation, matérialisation des objectifs. C'est une tendance. Quand Jupiter est en signe d'air, hein, que ce soit en gémeaux, que ce soit en balance, que ce soit en verso, on va euh, placer une forte valeur ajoutée dans la capacité, la disposition naturelle à créer du lien humain, à être socialement plus apprécié, à savoir mettre cette goutte d'huile, ce, ce, ce courant fluidifiant pour ouvrir le champ des, des, des contacts, des rencontres, se faire se mettre en valeur par sa disposition à créer du lien social. C'est un enjeu, il faut le travailler. Hein, c'est une idée, hein, et puis euh, c'est très ouvert sur le monde extérieur. Jupiter dans les signes d'air, avec une disposition tout à fait heureuse euh, en Balance pour, pour favoriser les associations, les rapprochements à l'autre. En Verseau, une sorte de créativité, d'idées lumineuses parfois. Et puis enfin, euh, quand Jupiter est en signe d'eau, hein, que ça soit en Cancer, en Scorpion ou en poisson là, le monde de, de, de, de, de la richesse, l'extension que l'on peut prendre, va se faire sur un plan émotionnel, relationnel, intuitif c'est la personne qui a cette bienveillance potentielle, moi j'adore il y a deux maîtrises d'ailleurs dans les signes d'eau de Jupiter il y a en cancer et en poisson pour l'anecdote en, en scorpion il va être plus combatif pour se réaliser pour prendre du pouvoir mais Jupiter en, en poisson et en cancer va cultiver cet altruisme cette, cette, cette force de vie profonde de bienveillance, de chaleur de, de, de gentillesse tout simplement de, de, de très belles valeurs voilà. bon, je vous ai fait vite fait un petit sur Jupiter, euh, c'est pas une fin en soi, c'est juste un courant juste pour réveiller. Hein. Chacun a son Jupiter dans la vie, il faut le travailler parce que c'est important de d'apprendre d'avoir le bon côté des choses et attirer le meilleur parti de ce qu'on peut réaliser avec cette poussée optimisante dans un secteur de de, de notre ciel à tous. Hein. Voilà, c'est dit. Bon, euh, petit horoscope. Comme d'hab, on se dit à lundi prochain. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils partages, pour vos gentils commentaires. On se dit à très vite. Et puis, tiens, oui, je vais remettre le lien pour ce qu'on va essayer de faire à la rentrée, si on peut le faire, ça serait quand même cool. Je vais me balader et puis je vais venir vous voir. Moi, ça me fait super plaisir. À très vite, à la semaine prochaine, dans tous les cas. Merci.